Bonjour à tous. Donc nous allons commencer ce point de presse du jeudi 13 avril 2023 par l'agenda commenté, comme à l'habitude. Ah, vous n'entendez pas Comme ça, c'est mieux C'est mieux Ah, il y a un problème de son, on va régler ça d'abord commence euh, comme à l'habitude ce point de presse du 13 avril 2023 par euh, l'agenda commenté, en commençant par l'agenda des, des ministres du pôle euh, ministériel des Affaires étrangères. Donc, Madame Colonna, comme vous le savez, a accompagné le président de la République euh, aux Pays-Bas dans le cadre de la visite d'État que celui-ci a effectué et achevé hier soir. Cela a été l'occasion pour elle d'avoir un entretien... Euh, avec euh, M. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale à la haie, ainsi qu'avec le président de la CPI, M. Piotr euh, Hoffmanski. Elle a d'ailleurs euh, eu l'occasion de nous exprimer euh, hier à cet égard. Euh, cela a été l'occasion pour la ministre de réaffirmer le plein soutien de la France euh, au travail euh, remarquable effectué par euh, la Cour pénale internationale, qui est la seule juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle, comme vous le savez et qui mène aujourd'hui un travail indispensable pour lutter contre l'impunité, notamment en Ukraine. Euh, la ministre a rappelé euh, qu'il n'y avait pas de paix sans justice. Cela s'applique notamment à l'Ukraine, euh, bien évidemment, et vous savez quel est le soutien que la France a apporté à la Cour, à la fois en termes financiers, opérationnels et humains, et que nous entendons donc poursuivre. Euh, la ministre a également eu l'occasion hein, euh, de d'inaugurer une nouvelle école française à l'étranger, puisqu'elle a inauguré l'International French School d'Amsterdam. Et je tiens à souligner ce point parce qu'il s'inscrit dans l'objectif fixé par nos autorités d'un doublement du nombre d'élèves inscrits dans les établissements français à l'étranger à l'horizon de l'année 2030. Et dans ce cadre-là, M. Olivier Becht, ce matin a lancé des consultations sur l'enseignement français à l'étranger, comme l'avait annoncé euh, Madame Catherine Colonna euh, au mois de mars. Et donc, euh, nous travaillons activement à remplir euh, cet objectif fixé par le président de la République. Au titre de l'agenda toujours, euh, la ministre se rendra euh, en visite à compter de demain euh, en Corée du Sud du 14 au 15 avril, puis au Japon. 16 au 18 avril, pour des visites bilatérales, mais également pour une participation au G7 ministériel qui se tiendra à Karuizawa sous la présidence du Japon, du 16 au 18 avril. Donc, s'agissant de la visite officielle en Corée du Sud, les 14 et 15 avril, il s'agit de la première visite depuis 2018 d'un ministre des Affaires étrangères français dans ce pays. Ce sera l'occasion pour la ministre de s'entretenir avec son homologue, Monsieur Park Jin, euh, et euh, elle s'en tiendra, tiendra avec lui euh, sur la quatrième édition du dialogue stratégique euh, bilatéral. Ce sera l'occasion pour nous de rappeler euh, l'attachement euh, de notre pays euh, au partenariat global euh, avec la Corée du Sud et d'aborder évidemment les questions régionales et internationales d'intérêt commun, euh, notamment la Corée du Nord, la guerre en Ukraine et euh, la coopération euh, dans le cadre de la zone indo-pacifique. Euh, la ministre euh, s'entretiendra avec l'agence de presse coréenne Yonhap, et donc cela sera diffusé vendredi. Je vous invite à suivre cette expression. Euh, autre point à son agenda en Corée, euh, elle se rendra sur la zone démilitarisée pour marquer l'attention accordée par la France à la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne. Et elle prononcera le 15 avril un discours sur l'Indo-Pacifique à bord de la frégate Le Prairial, dont vous avez entendu parler ces derniers jours, qui sera en escale en Corée, dans le port d'Incheon. Ce sera suivi d'un micro tendu, donc une occasion pour elle de s'exprimer à la presse. Elle inaugurera enfin les nouveaux locaux de l'ambassade de France à Séoul, qui est notre plus grand projet immobilier à l'étranger, donc un moment important évidemment pour la relation entre les deux pays et euh, comme euh, dans la suite de, euh, des discussions sur la souveraineté économique européenne, ce sera évidemment pour elle l'occasion d'avoir des entretiens avec la communauté d'affaires, des investisseurs coréens et d'évoquer les questions euh, de technologie et de partenariat économique entre nos deux pays. Euh, S'agissant du Japon... Donc, la visite sera euh, évidemment consacrée largement au G7. Euh, ce sera l'occasion, euh, avec un agenda riche, d'évoquer euh, la coopération internationale entre les membres du G7 dans l'Indo-Pacifique, bien sûr, mais aussi les crises et les tensions euh, régionales et internationales, à commencer par l'Ukraine, l'Iran, l'Afghanistan, la situation en mer de Chine et dans la péninsule coréenne, mais également les crises de prolifération et les enjeux de non-prolifération et de désarmement que la présidence japonaise a mis à l'ordre du jour. Euh, S'agissant de l'Ukraine, les ministres euh, se pencheront évidemment euh, sur ce point et sur la nécessité d'apporter des, des réponses communes euh, aux difficultés euh, engendrées par cette guerre dans les pays les plus vulnérables. Euh, vous savez que nous avons déjà toute une série d'initiatives, notamment en matière de Sécurité et alimentaire, notamment sur le continent africain, qui seront abordés, mais également des réflexions plus larges sur la réforme du système multilatéral en faveur d'une représentativité et d'une efficacité renforcée. Ce sera également l'occasion pour la ministre de s'entretenir avec son homologue, monsieur Hayashi, son homologue japonais, et d'évoquer évidemment la coopération bilatérale en matière de sécurité, de défense, de coopération technologique et industrielle, là aussi, et d'échanges humains. Et ils évoqueront dans ce cadre euh, la, nos stratégies respectives pour l'Indo-Pacifique. Et Ils travailleront euh, à un objectif qui est le nôtre, de renouveler la feuille de route euh, pour la coopération entre la France et le Japon, dans le cadre du partenariat d'exception qui nous unit. La ministre s'exprimera également à la presse dans ce cadre, donc une interview pour Kyodo News et elle sera interviewée pour le JT de 20h du NHK le 16 avril. Je vous invite également à suivre ces éléments que nous retransmettrons évidemment. Pour les autres membres du pôle ministériel, donc la secrétaire d'État, madame Zakharopoulou, est en ce moment en réunion de printemps de la Banque mondiale et du FMI. C'est l'occasion pour elle de, de, de contribuer à, à discuter de la réforme du système financier international et évidemment de préparer le sommet de juin dont nous avons déjà eu l'occasion de parler sur le nouveau pacte financier global. S'agissant de la secrétaire d'État, Madame Boone, elle, est, elle était avec le président de la République aux Pays-Bas et elle cro présidera... Euh, Aujourd'hui, la septième réunion de la Commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise, aux côtés de, de Mme Kahn, la ministre de la Famille de l'Intégration et de la Grande Région du Grand-Doucheté du Luxembourg. C'est l'occasion de, de travailler au renforcement de la coopération transfrontalière, euh, alors que, comme vous le savez, le nombre de Français résidant et travaillant au Luxembourg est en constante augmentation. On a maintenant plus de 120, 120 000 Français début 2023 qui travaillent au Luxembourg. Et donc, il y a une commission intergouvernementale qui permet de coordonner notre action euh, en faveur du quotidien de ces habitants transfrontaliers. Euh, Madame Boone se rendra par ailleurs lundi et mardi au Parlement européen et ce sera l'occasion d'évoquer le Net Zero Industry Act, le Critical Raw Material Act, ainsi que les sujets énergétiques et la réforme du marché de l'électricité. S'agissant de M. Becht, j'ai déjà mentionné sa participation aux États généraux de l'enseignement. Il a reçu hier M. Piyush Goyal, le ministre du Commerce et de l'Industrie du gouvernement indien. Ils se sont rencontrés à l'occasion du forum économique France-Inde. Vous savez que l'Inde préside le G20. Et que nous célébrons cette année les 25 ans du partenariat stratégique franco-indien et les 75 ans de la relation diplomatique entre nos deux pays. Donc c'était l'occasion de poursuivre le travail qu'avait également entamé Madame Colonna lors de son récent déplacement et de travailler sur les liens économiques entre les deux pays. Ils ont donc clôturé le forum d'affaires franco-indien. Il y avait 300 participants des deux côtés. Et avec des entreprises euh, indiennes de la défense, du spatial, de l'aéronautique et de l'énergie, et un message général de la part des deux ministres euh, à renforcer euh, leur présence euh, en France. Enfin, pour l'agenda du ministère, je vous signale euh, un nouveau format que nous avons lancé déjà l'an dernier, mais dont vous n'avez peut-être pas connaissance euh, des lives Instagram avec euh, un certain nombre de diplomates. Et donc, nous aurons un live Instagram euh, lundi 17, euh, lundi prochain, de 18 à 19h10, euh, qui traitera de la diplomatie face aux défis du numérique, TikTok, chat, GBT, désinformation, cyberattaque, un joli programme. Euh, et pour discuter de tout cela, euh, Henri Verdier, notre ambassadeur pour le numérique, Léonard Roland, euh, qui est sous-directeur à la cybersécurité, au sein de la direction euh, des affaires stratégiques et de défense, et Marina Guilleneuve, qui est notre chef du service informatique et du réseau de notre ambassade à Rome, euh, répondront donc aux questions euh, des euh, Instagrammers qui pourront euh, les leur poser directement sur le réseau. Voilà, et pour finir cet agenda, euh, je suis heureux d'annoncer que nous allons accueillir dans quelques instants, après la réponse à vos questions, M. Euh, Christophe Bigot, que vous connaissez, directeur d'Afrique et de l'océan Indien, qui reviendra en off euh, sur l'actualité de notre politique sur le continent africain. Voilà pour l'agenda. Je passe aux déclarations. Nous avons deux déclarations ce matin. qui concernent tout d'abord la Corée du Nord, la seconde concernant la République démocratique du Congo. La Corée du Nord, il s'agit du tir de missiles intervenu cette nuit. Donc la France condamne avec la plus grande fermeté le lancement le 13 avril un missile euh, balistique de longue portée qui représente une menace grave pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Il s'agit d'une nouvelle violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui interdit la Corée du Nord de procéder à tout type de lancement euh, mobilisant des technologies balistiques et elle appelle donc une réponse ferme et unie de euh, la communauté internationale. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères euh, assurera de nouveau les autorités sud-coréennes et japonaises de la solidarité de la France à cette, cette nouvelle provocation à l'occasion du, du déplacement que je viens d'évoquer en Corée du Sud et au Japon les 14 au 18 avril. Et la France exhorte la Corée du Nord à se conformer sans délai à ses obligations et à s'engager dans un processus d'abandon complet, vérifiable, irréversible de ses programmes nucléaires et balistiques. La France est pleinement mobilisée avec ses partenaires européens et internationaux dans l'objectif d'assurer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. S'agissant du Congo, euh, je souhaite faire une déclaration donc, euh, sur la poursuite de l'aide d'urgence que nous apportons euh, avec euh, l'Union européenne euh, en République démocratique du Congo. Donc face à la crise, ce que vous connaissez dans l'est de la République démocratique du Congo, un vol un acheminement de l'aide humanitaire arrivera ce jour à Goma dans le cadre du pont aérien mis en place par l'Union européenne. Vous vous souviendrez qu'il s'agissait d'un engagement du président de la République pris à Kinshasa le 4 mars dernier. et donc La France poursuit sa contribution à ce pont aérien à travers la mobilisation du centre de crise et de soutien du ministère qui avait déjà coordonné l'envoi de fret humanitaire dans un premier vol arrivé le 10 mars dernier. Et donc au total, ce sont quatre vols qui ont permis d'acheminer en République démocratique du Congo environ 140 tonnes de fret comprenant notamment des médicaments, des abris, permettant l'hébergement d'urgence des populations déplacées par les combats, des kits d'hygiène et des compléments alimentaires. Les Nations unies, les ONG, l'association Tulip et l'entreprise Nutriset ont également contribué à ces envois. Nous avons par ailleurs apporté une aide humanitaire de 34 millions d'euros destinée aux Nations unies et aux ONG travaillant sur le terrain, avec 20 millions dédiés aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables à Goma et dans les environs, dans des domaines tels que l'accès à l'eau, l'assainissement, la sécurité alimentaire, la nutrition, la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, ainsi que l'aide à destination des personnes déplacées. La France continuera d'agir en soutien aux populations de la République démocratique du Congo affectées par cette crise. Voilà pour les déclarations de ce matin. Je propose donc de passer aux questions. J'ai deux questions, s'il vous plaît. D'abord, euh, sur le Saint-Sépulcre à Jérusalem et les ministères jordaniens ont condamné ce matin ce qu'ils appellent des efforts israéliens pour restreindre le nombre de pèlerins à l'église pour ce samedi. Qu'est-ce que vous dites sur ça Et la deuxième question, c'est sur M. Roman Abramovich. Et les Américains et les Britanniques ont annoncé ce matin des sanctions supplémentaires contre lui est-ce que vous, la France, les Européens, est-ce que vous comptez faire pareil, eh, ajouter des sanctions contre ces messieurs Merci. Merci beaucoup euh, pour ces, ces questions. Euh, S'agissant euh, de, euh, des lieux saints, je n'ai pas eu pris connaissance des déclarations que vous mentionnez de la part de la Jordanie, mais la position de la France est très claire. Euh, nous appelons au respect euh, le plus strict statu quo euh, sur les lieux saints, C'est notre position constante et nous l'avons rappelé à de multiples reprises ces derniers, ces derniers temps. Euh, S'agissant euh, de Roman Obaraovic, vous savez que nous travaillons à un onzième paquet de sanctions. Euh, S'agissant de, de l'Ukraine, c'est une discussion qui est en cours euh, au niveau euh, européen avec les partenaires européens. Euh, le président de la République et la ministre ont eu l'occasion euh, de l'évoquer à différentes euh, occasions ces derniers temps et d'insister sur le fait que nous travaillons particulièrement sur la question du contournement des sanctions et sur l'efficacité des sanctions. Donc ce travail est en cours et je ne peux pas vous donner davantage de détails sur le contenu des sanctions discutées à ce stade. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur la mission prairial? Euh, est-ce que c'est la frégate toute seule Est-ce qu'elle est en mission scientifique ou simplement liberté de navigation ou les deux Ou bien est-ce qu'on attend le briefing Indo-Pacifique enfin, voilà. le, le <rire> pour en savoir plus sur ce prairial et voilà tout ce qu'on peut dire de cette action de liberté, de la navigation dans le détroit de Taïwan, alors même que l'opération Joint Sword avait lieu. Est-ce que je me trompe sur cette, ce timing Merci pour cette question. Le président de la République a eu l'occasion de, de s'exprimer euh, au sujet de, de la frégate. Euh, vous savez qu'elle a en effet... Euh, euh, circuler dans, le, dans les détroits de, de Taïwan, alors même que les exercices en effet étaient en cours, euh, elle stationnera donc euh, en Corée. Ce sera l'occasion pour la ministre euh, de s'exprimer depuis son bord, puisque euh, Madame Colonna prononcera un discours sur l'Indo-Pacifique euh, depuis le bord de la Prériale. Vous savez que nous avons des rotations euh, régulières dans la zone Indo-Pacifique. Euh, ces rotations se font au moins une fois par an. C'est ce qu'a rappelé le président de la République hier. Et nous sommes la seule nation européenne à effectuer, à effectuer ces rotations dans le détroit de Taïwan, ce qui montre, encore une fois, notre engagement en tant que nation de l'Indo-Pacifique, notre engagement à la fois au maintien du statu quo dans le détroit de Taïwan et notre engagement à ce que la zone indo-pacifique reste un espace ouvert. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. Une sur la Tunisie. Ça fait plusieurs fois que le président tunisien dénonce les dictats du FMI. Quelle est la position de la France Est-ce que vous souhaitez que ces conditions de l'FMI soient mises en œuvre le plus vite possible sans sans ça il y aura ou euh, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un, un plan européen par exemple pour aider la Tunisie malgré, euh, malgré la, la FMI euh, et, et deuxième question c'était sur, euh, sur la Syrie. Euh, plusieurs fois euh, dans les briefings euh, ici vous avez dit que pas de normalisation avec la Syrie tant que des conditions sont pas, euh, certaines conditions ne sont pas mises en œuvre. de quelles conditions parlez-vous euh, particulièrement Merci pour ces deux questions. Alors, sur, le, sur la Tunisie, vous savez que la, la ministre a eu un contact avec son homologue tunisien, un, contact, un premier contact positif avec son homologue tunisien, Nabil Amar, le, le 31 mars dernier. Ça a été l'occasion pour elle de rappeler notre soutien sans faille aux côtés du, du peuple tunisien et notamment face à l'urgence économique à laquelle vous faites référence. Notre priorité, elle va aujourd'hui à la finalisation de l'accord avec le FMI. Et donc ce message, il est passé par la France, il est également passé par nos, nos partenaires européens. Et les autorités tunisiennes savent, et c'est le message que nous leur avons réitéré, qu'elles peuvent compter sur le soutien français et le soutien européen pour accompagner le processus de réforme nécessaire pour la finalisation de cet accord. Voilà le message qui est le nôtre aujourd'hui aux autorités tunisiennes et sur ce point. S'agissant de, de, du, du, de la normalisation avec, avec la Syrie, notre position n'a pas changé. Vous avez rappelé que j'ai eu l'occasion de, de m'exprimer à ce sujet. On voit bien que le régime syrien continue aujourd'hui d'être une source d'instabilité majeure dans la région. C'est une source d'instabilité qui a nombre de résultats avec notamment les crimes de masse que nous avons pu voir, les trafics de drogue en croissance, mais également la menace terroriste dans la région. Et donc, il est indispensable, évidemment, que le régime syrien prenne des mesures indispensables à une sortie de crise durable. On sait qu'il y a notamment un point sur le retour des réfugiés ou la libération des détenus, mais je rappelle qu'à cet égard, notre position repose sur la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et qu'il ne saurait y avoir de retour durable de la stabilité en Syrie sans une solution politique qui réponde aux aspirations légitimes des Syriens et qui permettent, leur permette de vivre à nouveau en paix. Voilà pour notre position. Bonjour, merci. J'ai deux questions. La première par rapport euh, les documents qui sont les fuites de documents classifiés du Pentagone. Mmh. Et il paraît que dans ces fuites, il y a une information dont des agents français sont présents en, en Ukraine. Est-ce que ça, bon, ça a mis en danger la, la vie de ces personnes Vous pouvez confirmer si vraiment il y a des agents sur les sols ukrainiens, agents français d'un côté. Et de l'autre côté, après la visite du président Emmanuel Macron en, en Chine, il y a eu des critiques euh, des États-Unis et des alliés allemands par rapport à la position de la France en, en, dans les conflits euh, taïwanais. Euh, Est-ce que la France. Euh, Continuer avec cette position de souveraineté européenne sans soutenir ni Pékin ni les États-Unis Merci. Merci pour ces questions. Donc, sur le premier point, nous n'avons pas pour habitude de commenter des documents qui ont des sources incertaines, donc je ne ferai pas de commentaires sur les fuites ou les documents que vous mentionnez et dont sont fait l'écho les, les organes de presse. S'agissant du point que vous évoquez au sujet de supposés éléments français, les armées ont déjà démenti ces éléments, donc je vous renvoie à leurs expressions en la matière. Sur les critiques françaises ou sur la position de la France sur Taïwan, le président de la République s'est exprimé à nouveau à ce sujet, je crois en réponse à la question de certains d'entre vous, euh, hier euh, aux Pays-Bas, il a rappelé très clairement euh, que notre position a été absolument euh, inchangée euh, sur, euh, sur Taïwan euh, et que euh, et cette position, je vous la rappelle, c'est euh, le soutien du maintien hein, du statu quo et l'appel qui a été fait euh, à un règlement euh, pacifique euh, de cette question. Entre les deux rives. Donc, c'est la position de la France, elle n'a pas changé. Le président de la République l'a rappelé encore très clairement euh, hier. La souveraineté européenne, c'est en effet une priorité de la France depuis, euh, depuis 2017. Et euh, cette souveraineté, euh, c'est celle euh, que euh, nous cherchons à bâtir euh, depuis. Euh, depuis, euh, depuis euh, depuis 2017, et le discours de la Sorbonne posé par le président de la République avec nos partenaires européens. Il s'agit pour l'Europe de se donner les moyens de décider pour elle-même. Cela ne va pas pour autant en remettre en cause notre alliance avec les états unis Il s'agit de la liberté, de la capacité pour les Européens de décider de leur destin en étant des alliés fiables, solides, responsables de leurs partenaires américains. Bonjour, Delphine Toutou de l'AFP. J'ai une question concernant la visite du représentant spécial de la Chine pour la Corée, euh, la péninsule coréenne, euh, qui visite notamment la France. Je voulais savoir s'il y avait une, une réunion ou une rencontre prévue avec Madame Colonna et si on pouvait en savoir un petit peu plus sur euh, ce qu'il va faire, euh, notamment euh, en France Merci pour cette question. Je n'ai pas d'informations euh, sur ce point ce matin, mais je reviendrai vers vous à ce sujet. Euh, si je pouvais me permettre euh, un petit suivi sur euh, le statu quo dont a, dont a parlé le président de la République, mmh. euh, je, je ne vois plus de, de, sur quel document ça repose, c'est quoi le statu quo, parce que pour les... États-Unis, tout est dans le communiqué sino-chinois et le Taiwan Relations Act. Mais pour la France, je ne visualise pas et je ne sais pas s'il y a aussi une, une, une, un niveau européen à ce statu quo. Peut-être que bon, je ne sais pas. Je sais qu'on n'est pas à la SAE1, hein, mais quand même. <rire> Alors pour le statut. En tout cas, c'est de la politique française, elle remonte à 1964, et à notre reconnaissance de la, du gouvernement de la République populaire de Chine, comme seul représentant de la Chine, c'était la, la politique d'une seule Chine qui a été définie à ce moment-là. Il y a ensuite d'autres déclarations, mais je ne vais pas rentrer dans l'exégèse de nos déclarations différentes. Au niveau européen, il y a évidemment la stratégie, notamment Indo-Pacifique, et la stratégie vis-à-vis -vis de la Chine, qui a été définie en 2019 par l'Union européenne et qui définit ce triptyque bien connu de l'Union européenne dans ses relations avec la Chine, donc la reconnaissant à la fois comme un partenaire, comme un concurrent et comme un rival systémique. Bonjour, Mélis Penelassut pour Niké Asia. Donc, Je vais continuer à vous embêter sur Taïwan, mais est-ce que vous allez aborder la question lors de la, ré... enfin, la réunion bilatérale à l'occasion du G7 avec les partenaires japonais et notamment, vous avez mentionné le partenariat d'exception, donc la nouvelle feuille de route. Comment est-ce que la France a envie d'implémenter cette question de Taïwan, ou on va dire plus poliment de la sécurité dans, en mer de Chine méridionale dans cette nouvelle feuille de route du partenariat avec le Japon Merci. Merci. Merci pour cette question. Nous allons évidemment traiter de toutes les questions d'intérêt pour les deux partenaires. Donc probablement que cette question sera mise sur la table. C'est une évidence. Euh, S'agissant de la feuille de route elle-même, c'est euh, une volonté pour nous de développer une nouvelle feuille de route. Donc euh, nous sommes aujourd'hui en discussion. Euh, ce sera une première discussion avec euh, les autorités euh, japonaises sur cette question et donc un, un dialogue qui va être amené à se poursuivre. Donc je ne peux pas rentrer davantage dans, dans le détail de cette feuille de route à ce stade. Bonjour, madame Pierre-Élie de Rouange, d'Africa Intelligence. J'avais une question par rapport aux visites prochaines de madame la ministre à Madagascar et également en Afrique du Sud. Je me demandais si à ce stade, on avait quelques détails par rapport aux interlocuteurs qu'elle devrait y rencontrer sur le calendrier de la visite. Merci pour cette question. À ce stade, non, je n'ai pas de détails sur le programme des visites à venir de la ministre dans ces deux pays, donc on reviendra vers vous dès lors qu'on aura plus d'éléments définition de ces programmes